bonjour la communauté j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous parler de build de rôle comme vous le savez la plateforme a lancé sa version 5.0 j'aimerais qu'on regarde ensemble ce qu'il y a dedans ok ce, cette vidéo cette présentation je n'aimerais pas que ce soit trop long donc 20 minutes ce sera assez suffisant donc je, je vais aller je vais essayer de speeder un peu pour vous présenter brièvement hein, ce à quoi on peut vous attendre euh, vous attendre avec euh, euh, la version 5.0. Okay, après, on reviendra là-dessus. On fera des tutos un peu plus détaillés hein, sur les fonctionnalités. Donc aujourd'hui, c'est juste une, on va dire un bref aperçu. Donc, ils ont changé la première chose hein, ils, ont, ils ont changé euh, la présentation de la, de la page d'accueil. Donc, avant, il y avait tous les outils hein, qui se présentent. Maintenant, selon les projets ou selon votre profil, ils vont, euh, votre, la présentation de votre page d'accueil va être, va être différente. Ok. Donc voilà ce qu'ils ont ce qu'ils ont ce qu'ils ont, qu ont mis en place déjà pour la présentation après au niveau des outils donc euh, les nouveautés hein, c'est quoi la nouveauté quand on regarde au niveau des outils actuellement il y en a 1 2 3 4 5 6 7 euh, qu'ils ont rajoutés. donc euh, euh, celui-ci c'est WordPress en quoi est ce que c'est une nouveauté bon ils avaient déjà WordPress mais la nouveauté c'est que euh, maintenant les, euh, tout le système WordPress sera sur euh, sur serveur dédié, après avant c'était sur un serveur mutualisé, donc tous les sites étaient sur le même serveur, etc. Et ça créait des bugs. Donc là ils ont réglé ce problème en séparant les serveurs. Donc chaque fois, donc quelqu'un qui est chez Budroll et qui veut utiliser WordPress, euh, devra prendre un serveur séparé chez, euh, chez Budroll. Donc je pense que ça, ça a un coût supplémentaire. Hein. Ce n'est pas compris dans l'abonnement, ça va être à 15 euros de plus, je pense, un truc de ce genre, mensuel. Euh, et puis en plus de ça, en fait, ils ont créé eux-mêmes leur outil, hein, euh, pour la création de sites Wordpress, c'est-à-dire que de la même façon que vous avez Elementor hein, qui s'installe sur Wordpress pour créer hein, pour un système, un, un, une technologie de glisser-déposer hein, pour créer votre site internet de la même façon, Bidroll a créé sa, sa propre version hein, de, de, euh, pour Wordpress donc quand vous allez installer votre, votre Wordpress hein, chez, chez Bidroll, vous aurez accès à l'outil de Bidroll euh, qui, hein, qui vous permettra de créer votre site internet sans coder vous n'êtes pas obligé, vous ne serez pas obligé d'acheter des templates. Vous pouvez, de la même façon qu'on utilise Shita, uh, hein, uh, l'outil de constructeur de de, de pour créer des, des sites internet, ce sera, ça va être le même, le même principe. Pour ceux qui ne connaissent pas Shita, uh, c'est le même principe que Wix, mais ce n'est pas la, mais pas exactement la même chose parce que c'est un peu différent et c'est un peu plus rapide. Uh, WooCommerce, uh, c'est la version. Uh, c'est la version e-commerce de, de WordPress, d'accord Ils l'ont rajouté aussi. Euh, Mailing Boss 5.0, au en fait, c'est un nouveau répondeur, c'est un nouveau auto-répondeur. Ils avaient avant Mailing Boss celui-là, d'accord Ils ont créé un autre parce que avec un design, avec une interface différente, un peu plus conviviale, etc., et d'autres fonctionnalités. Donc ça fait actuellement, ça fait actuellement, ils, ont, ils ont deux deux Peut-être qu'à terme ils vont mettre ça, ils vont arrêter celui-ci. Okay. Quand tout le monde va adopter euh, celui-ci, adop certainement, ils vont arrêter celui-là. C'est comme euh, tout ce que vous voyez là, héritage, c'est les, les anciens euh, c'est les anciens outils que Budroll ne veut plus développer. D'accord Il développe un, un truc et quand euh, les gens ne sont pas très, les gens ne l'utilisent pas trop, etc. Euh, il le laisse tomber, au fait. Donc, euh, la plateforme évolue constamment. Donc, euh, voilà euh, la nouveauté. Ensuite, euh, il y a euh, gestionnaire de lancement WhatsApp. Au fait, c'est un outil hein, qui vous permet de, de faire des lancements sur WhatsApp. Donc, en créant, il vous crée, il vous crée vos, vos groupes automatiquement. Donc, euh, il crée un groupe quand le groupe est rempli, il crée un autre euh, et vous, vous mettez euh, et vous installez un système d'automatisation avec hein, pour, pour animer vos groupes. Donc, ça, ça vous facilite la tâche, au fait, surtout pour ceux qui utilisent WhatsApp pour développer leur business. SMS c'est pour euh, envoyer des SMS. Hein, euh avant c'était juste euh, disponible aux États-Unis. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, hein, il va falloir que je vérifie quand même. Euh, c'est pour n'importe qui dans le monde peut l'utiliser. À vérifier. Je n'ai pas testé. Donc je ne peux pas vous confirmer ce, euh, cette information. Euh, bureau d'aide. Au fait, ça. Bon, c'est la traduction. C'est pour ceux qui. Cette fonctionnalité, c'est pour ceux qui veulent, par exemple, créer un service de de support en ligne sur le site euh, internet, donc euh, cet outil permet de le faire, ok. Euh, Celui-ci, euh, Facebook auto-post euh, app, c'est euh, c'est un outil qui vous permet de programmer des posts. C'est pas que pour Facebook d'ailleurs, hein. c'est pour euh, c'est pour différents réseaux sociaux. Je ne sais plus, mais on va cliquer dessus. Si on dessus, je ne sais pas. Peut-être que je l'ai déjà. Non, je l'avais pas ouvert. Si dessus, je clique dessus, donc, il y a Facebook, il y a LinkedIn, il y a Twitter actuellement. Donc, voilà, c'est un outil qui vous permet de, de, de, de, de faire, de programmer des posts en automatique hein, sur, sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est les nouveaux outils hein, qu'ils hein, qu ont rajouté. À part cela, il y a des fonctionnalités. Par exemple, quand on va sur Shita, donc Shita comme je vous ai dit, hein, c'est l'outil qui permet de créer des sites web, euh, euh, les tunnels de vente, euh, site web vitrine e-commerce etc chez c'est bon ici c'est traduit quand je de site mais le nom du, du truc c'est Shita comme vous l'avez là ok donc là je suis dessus, je suis dessus donc sur cheetah en fait ils ont ajouté aussi des, des fonctionnalités euh, par exemple il y a... je défile hein, le truc bon le speed test il y a, ils ont ça fait un mois qu'ils ont ajouté ça euh, multiple action multiple action en fait c'est un hein, c'est un système qui vous permet de, par exemple, quand vous ramenez du trafic sur votre site, vous allez ramener, vous allez mettre des, des liens, des pages spécifiques là, de manière à ce que quand le trafic arrive, euh, le système euh, fasse euh, redirige des gens sur des pages que vous avez que vous auriez identifiées ici. Donc ça fait comme une sorte de rotation quand vous allez hein, quand vous allez activer le, le système de rotation. Ça fait comme une, une rotation. Donc euh, quelqu'un qui vient, il.. il balance sur cette page après une autre personne sur cette page et ainsi de suite jusqu'à après vous pouvez définir le nombre de clics donc le nombre de personnes hein, que vous allez ramener sur les pages donc ça peut être 500 000 etc vous, vous c'est vous qui définissez donc ça permet en fait de tester les pages hein, quand vous créez hein, surtout quand vous créez des tunnels de vente et vous ramenez du trafic savoir les pages qui marchent le mieux et, et voilà c'est une sorte de on va pas dire split test parce que c'est pas euh, Ce n'est pas deux pages, mais euh, ça permet de tester hein, les pages qui marchent mieux, etc. C'est une façon de l'utiliser. Après, vous pouvez, euh, si vous, vous voulez utiliser toutes vos pages, au moins euh, vous savez que vous ramenez, vous créez une seule campagne et cette campagne va, euh, va servir pour toutes les pages à la fois. C'est aussi une, une autre façon de l'utiliser. En tout cas, euh, on va dire la limite, c'est votre imagination. Euh, après, il y a un système de vote. Euh, qu'ils ont qu'ils ont mis en place aussi, on reviendra là-dessus hein, plus tard. Euh, si vous voulez installer un système de vote sur votre site internet, euh, c'est une façon de le faire. Il euh, y a un outil qui, qui, est, qui est inséré pour le faire. Euh, autre chose qu'ils ont rajouté, bon ça c'était déjà avant. Euh, alors, au niveau de Super Checkout, vous faites Super Checkout, c'est le système de paiement de, de bidrolls. Hein. Euh, ils ont rajouté la, la fonctionnalité, une fonctionnalité dropshipping. Euh, drop Donc actuellement, le, le marché qu'ils ont intégré dessus, c'est Alibaba. D'accord Donc peut-être qu'après, ils vont rajouter d'autres marchés. Mais pour le moment, ça marche. C'est un système de dropshipping qui, euh, qui marche avec Alibaba. Euh, quand on regarde autre chose, une hein, autre fonctionnalité, au niveau des entêtes par exemple, euh, quand vous créez, euh, avant on avait des entêtes comme ça, on les crée et puis après on vous scrolle etc. Mais là quand je vais scroller, vous allez remarquer que vous voyez l'en-tête a changé. Ok? L'en-tête c'est ça. Et quand on scroll, ça devient ça. Donc ils ont rajouté cette fonctionnalité aussi dessus. C'est des effets. Hein. Bon, je trouve que c'est cool quoi. Euh, J'ai je l'ai créé hein, pour pouvoir pour vous montrer à quoi ça ressemble réellement parce que ça aurait été compliqué de vous expliquer. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Bitroll, vous savez que avant quand on travaillait euh il faut surtout enregistrer régulièrement. Donc je vous le conseille d'ailleurs hein, quand vous travaillez avec un outil. Euh, Enregistrez, faites des enregistrements. Je vais arriver. Des enregistrements réguliers. Euh, mais avec Vidor, vidéo, avant, il n'y avait pas de... Comment on dit ça Retourner en arrière. Faire retour arrière si vous avez fait une erreur. Maintenant, ils l'ont rajouté. Donc si je me mets là, par exemple, vous voyez. Hein, j'avais supprimé un, une, un élément là-dessus. Donc, du coup, j'ai la fonction en, en delete. Donc, on fait retour arrière. Donc, quand je veux cliquer dessus, normalement, mon élément revient. Donc, avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, ils l'ont intégré. Donc, Bidora avait dit qu'ils attendaient de finir pratiquement le développement de, de, de l'outil Shita avant de l'intégrer. Donc, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et en plus de ça, non seulement ça, en fait, vous avez aussi la possibilité. Je pense que je l'ai passé assez rapidement. Je vous avez la possibilité de restaurer des pages. Supposons, par exemple, que vous avez supprimé une page. Sur votre site, sans faire exprès, vous pouvez revenir là et restaurer cette page. Donc avant, il n'y avait pas ça. Je trouve que c'est super. Autre chose aussi sur les pages, vous pouvez retourner sur une ancienne version de page. Par exemple, si je clique là, là, là, là je clique version. Si j'ai plusieurs versions, ils vont euh, elles vont s'afficher là. Et je, pour, je peux décider de la version que je veux, je veux, je veux réactiver. Ok. Donc ça, c'est les nouveautés. Euh, je pense que je suis allé assez rapidement, hein, donc ça fait 10 minutes hein, que je parle, donc c'est pas mal. Euh, donc ça, c'est les nouveautés hein, ce, avec la, la version 5.0 de Buildroll. Maintenant, bon, comme je vous ai dit, on reviendra là-dessus tout doucement, euh, puis je vous montrerai, on fera des tutos là-dessus, euh, les fonctionnalités, comment les utiliser, etc. etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis bon, je vous laisse un lien euh, dans la description pour ceux qui veulent utiliser la plateforme. Euh, nous, vous pouvez utiliser ce lien, c'est notre lien d'affilié hein, euh, pour prendre pour pour prendre, euh, pour prendre votre abonnement chez Bidroll. Et aussi, nous avons créé une plateforme hein, de formation gratuite hein, pour vous aider à développer votre business avec la plateforme. Donc, on a, on a des vidéos, on a des tutos, etc., euh, qui vous permettent de, de prendre en main assez facilement la plateforme. Aussi, il y a notre chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez euh, des vidéos où on fait vraiment des tutos, de, une heure, deux heures, de ce genre, pour créer des sites, pour créer des outils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour vous aider hein, à avancer. Et il y a de bonnes choses qui nous attendent devant. Et euh, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, laissez-les. Ciao, ciao